Bonjour à toi, c'est Rek. Yo yeah, je l'ai team. Ah, ah, tu fais une vidéo Eh ouais. Non, sérieux, c'est sur quoi Bah, un jeu très cool pour les otaku. Attends, laisse-moi voir. Oh putain, c'est trop bien. Hey. Hey. Hey. I like bitch Aujourd'hui on va présenter le jeu Valkyrie Connect Ouais et toujours en quelques points Le gameplay, le style graphique, les personnages Et les invoques Parce que ouais c'est important les invoques Allez c'est parti Le gameplay est très cool, tu peux réaliser des quêtes dans lesquelles tu te bats à l'aide de ton équipe. Dans ces quêtes, tu gagnes différents items, comme des diamants, du mana, qui sont les ressources principales. Bon, à part ça, vous pouvez aussi améliorer vos persos, acheter des trucs dans le shop, bref. Regarde des tutos sur YouTube, c'est assez simple à comprendre. C'est une graphique qui est assez idée. En combat, vous aurez plutôt des personnages en mode chibi, et hors des combats, vous aurez des personnages en chair et en. Enfin, en pixel et en badassitude. Bon, Lixis vous a parlé des personnages qui sont très bien soignés. Leurs kara design sont classés, très sympas de jouer avec. Vous avez aussi une échelle de puissance, allant de 1 à 5 étoiles. Bon c'est vraiment cool mais pas autant que sur Dokkan par exemple, pour la bonne et simple raison que bah on connaît pas les personnages et la mythologie de Valkyrie Connect. Un exemple simple, quand t'as un bon perso sur Valkyrie Connect bah tu le sais parce que le jeu te le montre, mais sur Dokkan tu vois le SSJ4 et tu sais directement que c'est du lourd. Mais bon à part ça c'est système classique, des portails, des invocations et des ultis, t'inquiète tu seras pas perdu. C'est un très bon jeu pour passer le temps. Ouais, c'est bien résumé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était kiffant de faire une vidéo avec Rex Sensei. Si vous connaissez pas, je vous mets sa chaîne en description. Yourname Merci Rex. Non, plus sérieusement, c'est vraiment stylé. Allez voir son taf. Bon, la phrase de fin m'a été attribuée en je peux dire quoi Ah, je sais. Si t'as aimé la vidéo, like et abonne-toi à nos deux chaînes. Et viens nous rejoindre sur le Discord. Valkyrie Connect que nous avons créé. Sur ce, ciao